Les amis, vous êtes beaucoup à avoir regardé mon test complet de la Micefit GTR3 Pro. Aujourd'hui, on va parler de la GTR3. C'est une version allégée de la Pro, on va pas se mentir, mais il y a tellement de choses en commun. Je vous avoue que j'avais l'impression de continuer de tester la Pro. Il y a quelques petites subtilités qui sont un peu différentes, je vous ai fait un comparatif entre la GTR 3 et la GTR 3 Pro mais grosso modo ce test est à 90% le même que la GTR 3 Pro donc je vous fais un de mes nouveaux formats c'est un test version plus compacte, plus court avec les grandes lignes de cette montre sans aller trop dans les détails, si vous voulez plus de détails je vous mettrai en description le test de la GTR 3 Pro mon test complet rapide de la GTR 3, c'est parti Je vous rassure ce n'est pas parce que la vidéo est plus courte que j'ai testé de façon plus rapide la montre je l'ai eu au poignet autant de temps que la gtr 3 pro voire même un peu plus longtemps parce que l'autonomie est plus grande et qu'il fallait que j'attaque la batterie commençons par parler du design le design de la gtr 3 est vraiment très proche de celui de la pro rapidement on est sur une montre avec un cadran de 46 mm 45,8 mm de diamètre et 10,8 mm d'épaisseur l'écran est plus petit que la pro on est sur l'écran de 1,39 pouces AMOLED 454 par 400 54 pixels, un verre op 2.5D avec revêtement anti-empreinte. On n'a plus du coup le revêtement qui avait été l'année dernière euh, contre la résistance 9H etc etc qui était euh, un coup marketing qui n'est pas reproduit cette année. C'est une montre assez simpliste, assez belle. Néanmoins, les bordures, je trouve, font que cet écran est loin d'être borderless et qu'on a une petite impression. Bah, de montre pas trop cher et ce qui est le cas parce qu'on est quand même sur une montre à 159 euros c'est un prix plutôt sympa même si ça commence à devenir rude la concurrence à l'arrière on a un quart de fréquence mètre on a un bracelet en silicone en silicone assez basique assez résistant mais qui a tendance du coup à faire aussi des petites marques comme ça c'est vrai qu'en ce moment j'enchaîne les tests montres connectées donc j'ai pas forcément le temps de laisser reposer mon poignet et ça enchaîne différentes matières de silicone mais je vous recommande toujours encore de laver votre bracelet une une fois par jour avec du savon pour éviter ce type de frottement qui n'est pas forcément dû à cette montre, peut-être à d'autres montres on en reparlera si vous voulez dans une autre vidéo et bientôt le retour des lives. Au niveau des caractéristiques techniques on a une montre étanche à 5 ATM intégrant le Bluetooth 5.1 le GPS compatible Android iOS, intégrant le nouveau de fréquence mètre Biotracker PPG 3.0, un accéléromètre un gyroscope, un altimètre un capteur de lumière ambiante etc etc en gros on a pratiquement tout ce qu'il y avait sur la GTR 2 et tout ce qu'il y a sur la GT 3 pro, je vous ai fait un comparatif mais quelque chose est un petit peu dommage c'est qu'on n'a pas de haut parleur sur cette montre donc on va le voir, on va en parler directement dans les fonctions smart c'est pas de réponse aux appels, c'est dommage mais bon, on enchaîne, fonctions smart on va assez rapidement, c'est une montre où on va naviguer comme sur la GTR 3 Pro avec des slides de haut en bas, de droite à gauche de gauche à droite et avec un menu la différence dans l'usage ça va être surtout au niveau du manque du haut-parleur, au niveau des fonctions Smart mais sinon vous allez avoir les notifications les notifications malheureusement qui seront tronquées comme sur la GTR 3 Pro, vous allez avoir la possibilité d'intégrer de la musique ou de vous servir de la montre comme télécommande de musique, vous aurez la possibilité de personnaliser bien entendu les fonds d'écran, ça va être pareil que sur la gtr 3 pro vous allez pouvoir regarder directement aussi sur l'application zep pour avoir des fonds d'écran et télécharger d'autres cadrans personnalisés avec des photos etc au niveau des sms vous allez recevoir simplement les sms vous ne pourrez pas répondre aux sms mais c'est comme sur la gtr 3 pro au niveau des appels je vous le disais pas la possibilité de répondre aux appels vous allez pouvoir simplement raccrocher la fonctionnalité calendrier bah je suis dans le même stade qu'avec la gtr 3 pro c'est à dire que vous allez pouvoir synchroniser votre calendrier de votre téléphone avec cette montre moi ça marche très bien avec le calendrier de mon iPhone qui va me permettre d'avoir tous mes événements qui sont sur mon iPhone Canada. Mais lorsque je l'ai testé du coup avec mon Oppo, avec mon Android, ça ne se synchronisait pas sur Google Agenda. Donc à voir si dans une future mise à jour ça va être réglé ou à voir si vous, chez vous, ça marche. Mais ça marchait pas non plus sur la GTR 3 Pro. Au-delà de ça, on va aussi retrouver d'autres applications smart natives comme l'alarme, la météo. Et dans plus, on retrouvera la lune, le soleil, la boussole, l'altimètre barométrique, le compte à rebours, le chronomètre, l'horloge mondiale, la liste des tâches et la caméra à distance ça ça va être les applications qui sont internes à la montre au delà de ça aussi vous allez avoir aussi la possibilité d'aller sur l'app store comme il est appelé sur l'application zep ça va vous permettre d'installer des applications pour l'instant qu'on peut dire complémentaires tierces mais complémentaires on les a vues aussi pour l'instant il n'y a pas grand intérêt vous allez avoir des applications home connect qui va vous permettre de piloter un petit peu votre maison connectée mais il faut que vos appareils soient compatibles pourtant j'ai beaucoup de domotique chez moi et aucun de mes appareils n'est compatible ça va plus être d'après le site home connect les frigos, les lave-vaisselle, l'électroménager connecté. Pour finir avec les fonctions Smart, comme sur la GTR 3 Pro, vous allez avoir Alexa qui est intégré. Et je vous précise, seulement Alexa lorsqu'on est connecté avec notre téléphone, etc. Parce qu'il y a un assistant vocal hors ligne sur la montre, mais qui n'est pas disponible en français. Bref, vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir Alexa, qui va vous permettre de demander la météo, de contrôler les lumière, des choses assez simples qu'il va falloir paramétrer avec l'application Alexa. Vous allez avoir aussi la calculatrice et pas mal d'applications santé dont on va parler maintenant. Oui les amis, il en est de même. Le suivi de santé, c'est le même que la GTR 3 Pro. Vraiment. Cette montre, c'est, après, il y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de différence de prix. Il y a 40 euros, 40 euros de différence de prix. On comprend. Ils ont pas cherché plus loin que changer l'écran et de mettre la... le haut-parleur en plus. Vous aurez aussi, comme sur la GTR 3 Pro, plusieurs mesures de santé comme l'oxygène de pouls, la fréquence cardiaque, on l'a dit, la mesure en un clic va vous permettre de tout mesurer en un clic, le stress, le pouls, etc., etc. Vous allez avoir aussi du coup, on l'a vu, le stress, le sommeil, et dans plus, le suivi du cycle menstruel. Pour mesdames etc etc toute cette historique ça va être aussi la même chose hein, je vous le répète c'est vraiment copier coller du test de la gta 3 pro toute cette historique va se retrouver sur l'application zep et ça va être la même précision que la GTR 3 pro c'est les mêmes capteurs donc ça va être la même précision on va avoir du coup notre euh, activité qui sera ici en bas avec le nombre de pas le nombre de calories le statut d'exercice on va avoir notre qualité de respiration pendant le sommeil on va avoir aussi l'historique du sommeil si on clique à chaque fois on va pouvoir regarder bah, sur la nuit ce qui s'est passé là il y a eu deux heures d'éveil etc etc mais on va pouvoir remonter sur les jours précédents que ce soit pour le sommeil ou pour d'autres informations comme le type de pas ça va être toujours la même approche ça va être vraiment comme ce qu'on a vu auparavant vous allez avoir des petits comparatifs avec est ce que vous êtes endormi tôt par rapport à d'autres personnes qui ont à peu près le même âge c'est pareil vous allez retrouver votre fréquence cardiaque continue vous allez pouvoir regarder la veille l'avant veille et même à l'heure près aussi vous allez avoir votre stress qui est ici qui est pris en continu ainsi que que la spo2 qui est pris lorsque vous lancez une euh, mesure de spo2 et grosso modo voilà pour le suivi de santé on va être sur un suivi de santé aussi bien que la gtr 3 pro donc c'est à dire un suivi de santé qui a une précision pour le rapport qualité prix de la montre convenable on va avoir des indicatifs de plus en plus dans l'application qui vont vous, nous exprimer où on se situe par rapport à la même tranche de population le même type de profil pour le sommeil on va pouvoir mettre des alertes d'activité d'inactivité pour se bouger un peu, les fesses, définir des objectifs. Bref, c'est dû à ma suite, c'est du ZEP. On a eu l'habitude de ça l'année dernière, avec quelque chose au niveau santé convenable. On n'a pas de grosse évolution là-dessus, parce qu'on n'a pas, par exemple, de l'électrocardiogramme, etc. Et on a perdu, par rapport à l'année dernière, le suivi de température corporelle sur la gtr 3 Voilà du coup pour la santé. Maintenant, on va reparler sport précision. Mais comme je vous le dis, c'est le même capteur que la gtr 3 Pro. Oui au niveau du sport, on est sur le même principe On va pouvoir lancer une activité sportive On a pas mal de sport On va pouvoir cliquer, ça va rechercher le GPS à gauche On va pouvoir en attendant donner des quelques paramètres d'assistant d'exercice, des objectifs, etc., etc Une fois que le GPS sera trouvé On pourra lancer l'activité Et on aura ce suivi GPS Petit aparté par rapport à la GTR 3 Pro Je trouve que le GPS met un peu plus de temps à s'initialiser sur la GTR 3 Je sais pas à quoi c'est lié Parfois sur les Amazfit, on a une meilleure connexion GPS, bizarrement lorsque notre montre a été initialisée avec un iPhone qu'avec un Android, je ne sais pas mais voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, regardez là je suis toujours en recherche de GPS une fois que les activités sont lancées, que le GPS est trouvé, vous allez pouvoir du coup après avoir l'historique sur l'application ZEP, ça va être la même chose qu'avec euh, la GTR 3 Pro l'historique de l'activité physique va vous donner une map, une carte avec votre parcours ensuite vous allez pouvoir avoir des informations comme le temps, le nombre de kilomètres, euh, la durée de pause et calories brûlées. le rythme la fréquence cardiaque, la zone de fréquence cardiaque, l'altitude, la répartition des inclinaisons, la cadence, les pas, etc etc. C'est aussi complet qu'avec la GTR 3 Pro et on commence à avoir vraiment aussi, ceux qui n'ont pas vu le test de la GTR 3 Pro, des informations plus poussées hein, qu'on avait auparavant, c'est à dire la répartition des inclinaisons, la foulée et euh, tout ce qui est lié à l'altimètre et au baromètre, c'est sympa d'avoir ça sur une montre aussi peu chère on va dire. Au niveau de la précision, commençons par la précision cardiaque, vous voyez là j'ai ma courbe cardiaque, j'ai bien entendu Comparé avec mon cardio fréquence mètre ceinture, et sur mon cardio fréquence mètre ceinture, j'avais une moyenne de fréquence cardiaque de 150 battements de cœur par minute, et c'est la même sur la montre au niveau de la fréquence cardiaque max, j'étais à 178 sur la ceinture pectorale contre 177 sur la montre on superpose les deux courbes et vous voyez que grosso modo le suivi est aussi bon que sur la GTR 3 Pro et il commence à être très très intéressant là cette année avec le hardware euh, de prise de fréquence cardiaque, je trouve que à ma suite a passé un petit cap et nous propose d'avoir, même sur des activités comme ça où j'accélérais, je décélérais, j'accélérais, je décélérais d'avoir un suivi de fréquence cardiaque plus que convenable à ce prix là ce qui est ok niveau fréquence cardiaque n'est pas forcément ok du coup niveau GPS j'ai trouvé sur cette GTR 3 plus d'imprécision GPS que sur la GTR 3 Pro en même temps il mettait plus de temps à se mettre en marche mais voilà et il y a certaines fois où ça allait pas du tout on avait plus de 300 mètres d'écart donc est-ce que c'est j'avais lancé l'activité avant que le gps soit bien trouvé etc mais quelque chose que je déteste c'est vraiment être là attendre que le gps se lance pour pouvoir courir parce que tu là et tu sais pas quoi faire tu dis bon bah moi je dois y aller j'ai qu'une demeure pour les courir je vais pas attendre 10 minutes donc niveau gps c'était coussi coussa après on est habitué à ce petit coussi ça euh, côté amazfit au niveau gps depuis des années des années mais dans l'ensemble ça peut rester correct Niveau podomètre, c'est aussi à peu près pareil, ça dépendait des jours, des fois c'était précis, des fois c'était moins précis Dans l'ensemble, il y a quelques fois où la donnée était complètement à côté de la plaque Mais grosso modo, ça donnait quand même une bonne impression d'un suivi si on lit ça sur une semaine ou deux semaines En parlant de semaine, parlons maintenant de l'autonomie L'autonomie est annoncée pour... 21 jours, 21 ou 22 jours, sur une utilisation lambda, je dirais même, d'après les dires Suite, 21 jours pour une utilisation typique, 9 jours pour une utilisation intensive, en mode économie 40 jours. Grosso modo, je trouve qu'ils ont quand même bien fait d'annoncer 9 jours en intensif et 21 jours en typique, on est plus ou moins là-dessus. Pour moi on va être entre 7 8 et 12 13 jours en fonction si notre utilisation est intensive ou non grosso modo dans l'ensemble on sera quand même sur le double de la gtr 3 pro si vous avez une utilisation plutôt passive c'est une montre qui vous durera et que vous n'aurez pas besoin de recharger souvent et ça c'était quand même un atout c'est ce qu'on a aussi perdu au niveau de la gtr 3 pro parce que euh, bah avec tout, tout ça toutes ces nouveautés sur la gtr 3 pro l'écran etc bah l'autonomie a bien bien chuté là on est quand même sur une autonomie on va pouvoir garder la montre 10-15 jours à deux semaines sans se prendre trop la tête si on se prend pas trop la tête dessus. Et ça, c'est plutôt bien c'est ce que la plupart d'entre vous cherchent lorsque vous cherchez une montre pas trop chère avec de l'autonomie. Donc l'autonomie c'est validé. Maintenant, point positif, point négatif. Quels sont mes points positifs et mes points négatifs Premier point positif, ça va être l'ensemble, hein. ça va être la prise en main. On est sur du Amazfit, c'est simple à prendre en main, l'OS ZepOS est simple à prendre en main, l'application est de plus en plus complète et de plus en plus intuitive. Deuxième point positif pour moi, ça va être l'amélioration au niveau précision cardio. Là, à 159 euros, on est quand même sur une montre qui arrive à suivre au niveau de la fréquence cardiaque pour le sport. Et elle va nous donner aussi pas mal d'informations complémentaires pour les sportifs, comme l'altitude, la foulée, les choses comme ça, c'est plutôt sympa. Dernier point positif, ça va être quand même... Sur rapport qualité prix 159 euros pour une montre qui a une bonne autonomie et qui à ce prix là dans les montres neuves je pense à quoi être devant les autres hein. parce que au niveau de la précision et de tout ce qu'elle a apporté cette année on sera au dessus de montres qui sont sorties l'année dernière en point négatif néanmoins le manque de haut parleurs on était habitué sur la gtr2 à avoir un haut parleur de pouvoir répondre aux appels où vous étiez vieux, moi je l'utilise pas forcément mais là on l'a pas c'est dommage deuxième point négatif pour moi c'est le gps qui fait encore et toujours des siennes la précision cardiaque c'est c'est top, mais euh, la précision GPS, c'est mieux. Là, ça met du temps à se lancer des fois. On est à côté de la plaque. C'est dommage. Le troisième point négatif pour moi, ça va être les applications additionnelles. Hein. L'OS ouvert, le, le App Store, qui pour l'instant ne sert pratiquement à rien. Mais j'espère qu'il servira un peu plus tard. Voilà les amis, grosso modo, bah, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit rapidement. Je pense qu'à 159 euros, ça va être difficile de, de trouver une montre neuve à ce prix-là qui a un meilleur rapport qualité-prix. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quoi vous voulez que je vous la compare, si vous voulez je vous la compare, là j'ai beaucoup de pain sur la planche, je vous prépare mes top montres 2021, avant le Black Friday, avant toutes les promos, comme ça vous aurez ça en tête je pense que ça va arriver quelques jours avant le Black Friday il y aura top Android, top IOS et top Montre à moins de 100 euros on verra si on retrouve cette GTR 3 ou la GTR 3 Pro dans le classement merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes beaucoup regardé la chaîne sans vous êtes abonné, ça vous fait qu'un clic, moi ça me donne beaucoup de courage, en attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech merci et à bientôt sur ma chaîne